Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode consacré à Godot Engine. Alors, on avait euh, lors de la première session tout simplement euh, déplacé un sprite. On avait pu voir comment on pouvait le faire. Et euh, bah là, ce que je vais faire, je vais modifier les choses. En fait, on va euh, axer un petit peu ce cours, en tout cas cette série, vers un, un platformer 2D. Donc, pour ce faire, je vais, euh, et j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, récupérer ici euh, dans mon dossier sprite, j'ai créé ici des dossiers euh, en fait avec des euh, sprites. Et pour ça, j'ai récupéré une asset enfin deux assets qui sont sur l'excellent site kenny.nl euh, alors si vous ne le connaissez pas le voici en fait vous allez au niveau de ce site donc kenny.nl et euh, vous avez à disposition des assets en 2d et moi j'ai récupéré ici quelques assets donc j'ai commencé par récupérer le caractère euh, toons donc vous pouvez voir la l'asset ici qui contient quelques personnages, elle se nomme Toon Caractère 1, vous faites Download, vous la récupérez, vous décompressez et euh, vous pouvez euh, l'importer dans votre projet. La seconde, Platformer Art Pixel Redux. Donc pareil, vous la récupérez, vous la téléchargez, vous avez un aperçu ici. Alors, ce qui est intéressant avec Kenny, c'est que les assets sont totalement gratuites. Vous pouvez les utiliser ici dans vos jeux, dans vos projets, que ce soit personnels ou commerciaux. Et euh, vous n'avez même, même pas besoin de demander la permission. Alors moi, je vous encourage vraiment euh, à, en fait, à au moins donner une attribution, le notifier que les, les assets viennent de Kenny parce que euh, franchement, il y a pas mal d'assets quand vous voulez euh, créer un jeu. Ça peut être assez sympa de les utiliser. Et vous il y a aussi ici un Patreon, donc n'hésitez pas à faire un don. En tout cas, c'est vraiment un site fabuleux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez y faire un tour. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Ceci étant dit, on va commencer par modifier ce qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir qu'au niveau ici du player, j'ai tout simplement euh, ajouté euh, un sprite dans euh, ici l'enfant, le nœud enfant qui est sprite. Donc je vais aller ici dans euh, Kenny Toons. Alors on peut voir que par contre, il y a des noms qui sont assez. Longs. On peut l'écarter comme ça. Et je vais aller chercher la première qui va être évidemment euh, idle, qu'on devrait trouver dedans, si je ne dis pas de bêtises, I, I, I, idle. Et je vais la glisser ici. Donc j'ai ici un personnage, du coup on va devoir un petit peu adapter les choses, alors on va refermer un petit peu ça. Alors au niveau du shape euh, de Day Collision, ici moi je l'avais caché pour pas être embêté, on va venir l'adapter, voilà. Donc on va zoomer hein, pour, pour dire de le mettre assez finement, mais encore une fois ici euh, vous savez ce que c'est. Je vais peut-être pas l'élargir autant, voilà, je vais le prendre un petit peu plus court, on va dire que là c'est bon. Alors maintenant que j'ai fait ça ce que je voudrais faire, euh, c'est aussi ajouter euh, du sol. Parce que ce qu'on va faire, parce que là, dans l'état actuel des choses, si on lente notre jeu, tout fonctionne comme avant, on a simplement changé de sprite. C'est-à-dire qu'ici, bah, je déplace ce personnage, vous voyez, euh, dans l'écran. Moi, maintenant, je voudrais plutôt en faire un, un, un platformer 2D. Donc pour ça, je vais cacher le, le collider, parce que là, ça m'embête. Et euh, bah, pour ça, on va devoir le soumettre à la gravité et autres, il faudra un sol. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter ici un nouveau nœud 2D. On va faire attention de ne pas le parenter avec le player, on va le sortir, voilà, euh, donc on peut voir ici que j'ai un autre, ici j'ai carrément mis le, le, le Kinematic Player 2D, en, on avait mis ça en, en, en nom et c'est lui qui tient, qui tient le player, peu importe, ici je vais créer un node parce que vaut mieux créer des nœuds à chaque fois et je vais créer ce node, je vais l'appeler Ground pour faire un petit sol mais qui va nous servir peu de temps. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un nœud enfant et je vais y mettre bah, évidemment un sprite. Vous pouvez voir qu'à gauche, si vous avez les récents utilisés, c'est assez intéressant. Donc au niveau de ce sprite, qu'est-ce que je vais mettre Je vais aller chercher de nouveau ici euh, dans euh, Kenny, là je vais aller dans les plateformes et je vais prendre n'importe quelle euh, tiles par exemple. Alors pas, pas forcément une tiles, on va aller chercher quelque chose, il doit bien y avoir quelque chose de ground, voilà. Dirt, euh, bah écoutez on va pas s'embêter, on va prendre le Dirt Center, en fait c'est momentané, ici ça va être pour pouvoir utiliser ça. Alors, euh, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, faites bien attention à ne pas déplacer le sprite, parce que vous pouvez voir que déjà les, les deux sont l'un sur l'autre. Voilà, je vais essayer de prendre le sprite. Vous pouvez voir que ici, en fait, je le déplace, mais euh, euh, faites attention, le ground, vous pouvez voir qu'il est euh, toujours ici. Donc, je vais faire des CTRL Z. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment déplacer le ground quand vous voulez déplacer quelque chose. Voilà, donc on va le déplacer, on va le mettre plutôt ici en dessous. Voilà. Et euh, ce qu'on va faire, on va prendre notre outil de redimensionnement, et ça ne va pas être très joli dans un premier temps, mais on va l'écarter un maximum et on va le déplacer pour en faire une simple plateforme dans notre jeu, ce qui nous permettra maintenant d'avoir un sol. Donc au niveau de ce ground, j'ai un sprite, maintenant qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter un nœud enfant qui va être pour la collision, un collision, euh, poly, euh, collision shape 2D. Ça râle évidemment, donc vous savez, vous cliquez dessus, et ici je vais ajouter tout simplement le type qui va être un rectangle shape classique, et je vais l'adapter ici. Alors, pas besoin de couvrir toute, la, toute la, la, la, la largeur, enfin on le met a priori, approximativement. Alors, on peut voir ici qu'en en fait, euh, un collision-scène n'est utile que quand il dérive d'un collision object 2D, area, static body, rigid body, tout ça. Donc en fait, on. Va devoir maintenant pour qu'il y ait de la collision dire euh, que ici c'est un, euh, un, un objet statique, un rigid body statique. On ne veut pas le déplacer, donc on va ajouter de nouveau un enfant. On va taper ici bah, rigid body, voilà, rigide, et on peut trouver normalement. Alors du coup, non, c'est statique rigid body, voilà, statique body 2D. On peut voir que c'est dans les collisions. Alors vous avez toujours ici un collision object physic body 2D et un statique, euh, voilà. Donc, on, ce statique, en fait, ben on me dit, hein, vous voyez que c'est pas compliqué, ce nœud n'a pas de forme, euh, n'a pas en interagir, donc il faut lui mettre un collision shape en fond, et voilà ce qui est fait. Ce qui fait que maintenant dans mon objet ground, je devrais avoir de la collision. Mais pour avoir de la collision, il faudra soumettre notre personnage à la gravité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va tout simplement ici ouvrir le script. Alors, vous pouvez voir, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais on peut ouvrir le script directement ici euh, sur le, le, le petit icône qui est à côté, en fait, de l'objet. Donc maintenant, on va devoir modifier tout ça, on va devoir un petit peu modifier ce qu'on avait fait précédemment. Alors, on va faire des choses, vous allez voir que ça va être assez simple. Euh, encore une fois, on va réutiliser et on va introduire ici la gravité, chose qu'on n'avait pas fait avant, et le saut. Alors, je vais toujours avoir besoin d'une vitesse qu'on va laisser à 400. Euh, J'aurai besoin d'un vecteur 2 qui va être Velocity, je vais le garder. Par contre, je vais ajouter ici euh, des variables que je vais afficher dans l'inspecteur j'aurai besoin d'une flotte qui va être la gravité donc gravity euh, et d'ailleurs euh, bon je peux lui mettre une valeur alors j'ai pas d'idée je vais mettre euh, allez on va mettre 500 on verra bien on reviendra dessus de toute façon elles sont dans l'inspecteur euh, et je vais aussi ajouter euh, une jump force donc ici ça va être par exemple un int et je vais l'appeler jump force et bah, comme je n'ai pas du tout d'idée, je vais mettre par exemple 800. Enfin, j'en sais rien du tout, on reviendra dessus. Donc, ça c'est fait. Alors, attention ici, j'ai fait une petite erreur, c'est export comme ça. Donc, euh, le vecteur 2 il est déclaré ici, c'est parfait. On va d'ailleurs coller ça comme ça. Donc, j'aurais toujours pas besoin ici, alors je vais supprimer ça parce que maintenant on sait ce que c'est. Et euh, j'aurais besoin ici de travailler dans le physics process. Alors là, je vais faire complètement différemment. Donc, on va supprimer ce qu'on a fait et ça nous permettra de voir comment on va opérer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de la gravité. Donc, gravity, euh, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va dire que velocity.y, euh, donc mon vecteur 2, pardon, y, euh, on va l'ajouter, on va faire un plus égal, euh, en fait, la gravité multiplie delta delta rappelez-vous c'est comme le time point delta, time dans unity c'est euh, le temps en fait euh, le temps delta qui va nous permettre en fait de, de ne pas avoir de variation en fait d'une machine à l'autre alors il y a une chose qui m'a choqué, je n'avais pas forcément vu au départ, euh, Enfin, j'avais en, eu un petit souci mais je n'avais pas relevé, c'est qu'en fait la gravité ici, Enfin, quand vous, vous faites sur, euh, sur Unity, vous êtes sur Unity, l'axe Y en fait bah, si vous êtes à 0 vous êtes là, si vous montez vous allez dans les valeurs positives et euh, si vous descendez vous allez dans les valeurs négatives. Sur Godot Engine, c'est complètement différent, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand euh, vous montez en gravité sur l'axe Y, vous allez dans les valeurs négatives et euh, positives quand vous descendez. Ce qui fait qu'ici, euh, en fait, j'ajoute la gravité, comme vous pouvez le voir, pour descendre, en fait. On aurait tendance à croire que je vais monter, ben non, c'est pour descendre. Alors, vous pouvez très bien le vérifier en faisant tout simplement un print dans la console. Alors, Pour faire un print, vous utilisez GD pour Godot. Point print et par exemple ici euh, bah, je vais je vais demander d'écrire la valeur d'un vecteur 2.up up comme ça on sait que c'est vers le haut euh, alors attention up comme ça j'enregistre et on va exécuter tout simplement le jeu ici pour le moment rien ne se passera parce que j'ai pas affecté de mouvement mais ce qu'on va voir c'est que dans la console j'ai bien 0 moins vous pouvez voir que l'axe y est bien négatif pour le up donc voilà ça je l'avais pas euh, par rapport à unity je l'avais pas euh, capté tout de suite donc, euh, voilà une chose. Alors, maintenant, on retourne dans le script. Et euh, bah, maintenant qu'on s'est occupé de la gravité, si on veut voir si ça fonctionne, on va devoir tout simplement, ici, bah, on va faire un Move, move Player, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va redéfinir la vélocité, parce que ça, c'est important. Vous allez voir que sinon, vous allez avoir des, des problèmes. Et on va faire notre Move and Slide. Move and Slide. Alors, ici, on va faire velocity euh, tout simplement. Velocity, pardon. Et euh, j'ai un argument par défaut euh, qui est en fait qui n'est pas spécifié forcément. Alors je pense que par défaut, en fait, c'est le vecteur 2.up, mais quand on fait un déplacement comme ça, et ça vous allez voir que c'est très intéressant, on doit indiquer en fait quelle est la direction du haut. Et ici, bah, ça va être le vecteur 2.up, tout simplement. Et ça, ça va être très utile, et vous allez voir par la suite, c'est quelque chose qu'Unity ne possède pas, et j'ai trouvé ça super bien. Donc si on fait ça et qu'on lance notre jeu, on devrait observer, et d'ailleurs on va bon, on va le laisser là pour l'instant, mais notre personnage, si j'ai pas fait de bêtises, devrait descendre et rentrer en collision. Donc on peut bien voir que la gravité fonctionne et notre personnage est là. Maintenant on va s'intéresser au déplacement de ce personnage. Donc la première chose que je vais devoir faire maintenant, c'est faire un Move Left Right. Alors ça, vous avez un petit peu vu comment on faisait précédemment, donc ça ne va pas être très compliqué. Par contre, là, on va utiliser une paire de if. On va faire un if input. Point, et là, on va faire is action preced. Donc quand j'enfonce une touche, on avait vu que c'était ui euh, left pour la gauche. Euh, ben, on va aller là et on va faire tout simplement un velocity. En fait, on va modifier velocity.x et on va dire qu'il est égal à moins notre vitesse speed. Ensuite, on va faire un else if, et là, on va euh, tout simplement faire un input action de nouveau. Alors, input euh, is, euh, input point, is action pressed. Et là, on va aller chercher la touche opposée qui est l'UI right. Et là, bah, qu'est-ce qu'on va faire Je vous le donne en mille. Velocity.x sera égal à speed tout simplement. Ce qui va nous permettre de déplacer notre personnage vers la gauche et vers la droite. On va devoir y ajouter un else parce que sinon, en fait, le personnage ne va pas s'arrêter. Euh, donc, on va tout simplement ici faire une troisième condition à notre if avec un simple else qui permettra, en fait, si... Et là, vous contre, comprenez bien l'intérêt hein, du if, c'est que si j'appuie sur la touche gauche, sinon j'appuie sur la touche droite, ça me permettra, en fait, de ne pas... Euh, en fait, d'aller soit à gauche, soit à droite et de ne pas avoir de problème de déplacement, en fait, euh, euh, au niveau du player. Bon, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire. Et donc là, bah, sinon on dit que Velocity, je vais y arriver, Velocity.x est égal à 0 tout simplement. Donc ça, ça nous permettra en fait de plus le bouger. Donc maintenant là, on doit être capable à ce stade de déplacer notre player à gauche, à droite avec les valeurs qu'on a mis. Donc euh, ici, si je sélectionne le player, on peut voir que j'ai bien ma gravité, ma tout est bien rentré. Alors la, la speed ici, elle est passée, parce que j'avais fait des essais à mon avis, c'est, euh, alors on va mettre 500, voilà, on ne va pas s'embêter. Donc on verra bien, on ajustera ces valeurs par la suite. Donc j'ai ici mon personnage qui se déplace, je vais à gauche ou à droite, ça fonctionne très bien. Je ne peux qu'aller à gauche et à droite avec ce personnage. C'est le but recherché. Maintenant, on veut lui faire un petit jump. Alors vous allez voir que ça, ça va être assez intéressant parce qu'il y a une fonctionnalité dans Godot par défaut que euh, je n'ai pas, enfin qui n'existe pas dans Unity, à ma, à ma connaissance. Et euh, ici, on va faire tout simplement le saut. Donc on va faire un if input de nouveau, c'est toujours la même chose input point action preced. ici on va aller chercher la touche de lui euh, qui est ui euh, select pour la barre d'espace euh, et on va euh, tout simplement euh, bon, on peut le faire sur la même ligne on va tout simplement le faire là voilà on va dire que velocity.y est égal et là on va venir Enlever en fait, enfin on va pas faire ça, on va faire moins égal, c'est à dire qu'on veut que la velocity soit modifiée et qu'on soustrait jump force. Donc encore une fois, parce qu'ici l'axe y est inversé, pour euh, monter euh, bah, je vais dans les valeurs négatives. Alors on va faire ça et vous allez voir que bah, ça va fonctionner un petit peu comme on fait un, dans Unity tout simplement. Donc si ici euh, je fais ça, je me déplace. Je saute, bon là, évidemment, euh, ma jump force, euh, elle est énorme. On va mettre, par exemple, euh, 150, voilà. Et donc, j'ai bien mon saut qui opère. Alors, j'aurais voulu vous montrer, mais je crois que même ça... Voilà, on peut voir que en fait, je saute beaucoup trop fort encore. Alors, on va, euh, on va, on va, on va... Alors, le problème, c'est que qu'ici, j'utilise « Is actions precede. Donc, si je fais un simple appui, mais même avec ça, je pense, voilà. Vous pouvez voir que ça va beaucoup moins haut. Je fais un simple appui. Si je reste appuyé dessus, il va aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est qu'ici, je peux le faire plusieurs fois. Regardez, hop, hop, hop. Donc en fait, on ne on on sait pas s'il est collé au sol. Et c'est là que je trouve ça super intéressant par rapport à Unity, c'est qu'on a ici une euh, méthode qui, et on peut l'associer par exemple if is action ui select donc la barre d'espace hein, dans mon cas et que is euh, on floor, vous pouvez voir que c'est une méthode. Ça, ça va renvoyer vrai ou faux. Et là, dans mon cas, ça va renvoyer tout. En fait, c'est capable de savoir s'il est au sol parce qu'ici, je lui ai indiqué le vecteur de direction. Et en fonction de la collision qui va opérer mon personnage avec euh, l'objet, bah, s'il est au-dessus, il est on floor. Alors, vous en avez d'autres. Hein. Vous avez is euh, on selling, on wall, si c'est un mur sur les côtés. Enfin, Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Donc, ça peut être assez intéressant. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. On va avoir un personnage qui va bouger de gauche à droite. Voilà. Et qui peut sauter. Alors là, on peut voir que monte. Vous voyez, maintenant, j'ai beau appuyer, j'appuie une seule fois, j'ai toujours le même saut. Mais ici, c'est plus assez. Mais en tout cas, je peux appuyer plusieurs fois, il saute plus. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier maintenant euh, au niveau ici euh, du player. On va aller au niveau de sa jump force et on va lui mettre, par exemple, 450. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est à affiner. Mais en tout cas, maintenant, vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà. Voilà. Et euh, si j'appuie longtemps, c'est la même chose. Et si j'appuie plusieurs fois, on peut voir qu'il ne peut le faire qu'un seul et unique saut. Donc voilà comment on peut euh, voyez, déplacer un personnage, un genre de petit platformer, alors là on est au début, mais en tout cas euh, on a vu ici comment on pouvait le faire. Alors ce qui va être intéressant c'est dans la prochaine session de tout simplement euh, bah, commencer à animer ce personnage, parce que là on a pu voir qu'il est euh, simplement avec sa position idle. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est voir comment fonctionnent les animations et ça nous permettra de découvrir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va continuer, on va étape par étape comme ça faire un petit platformer. On verra des choses, on va on va découvrir plein de choses. Euh, là, je suis en train de découvrir ça. Je vois qu'il y, y a aussi des possibilités assez intéressantes avec les time maps qui sont assez sympas. Vous allez voir que l'animation c'est différent, mais c'est pas très compliqué. c'est Quand vous maîtrisez ça avec Unity, bah, vous n'avez pas trop de problèmes avec Godot à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant et euh, bah, pour pour le moment, je suis pas trop déçu de Godot. Je vous avoue que pour un jeu 2D, en tout cas, je le trouve assez euh, sympathique et facile à prendre en main.